Bien, ben écoutez, je suis vraiment très très heureux d'accueillir euh, ici euh, Madame euh, de Chantal. Et euh, Madame Le Chantal, bon, euh, est agrégée, elle est normalienne, elle doit avoir l'habitude agrégée de lettres classiques d'ailleurs, euh, euh, comme vous. Et je l'accueille ici à double titre, euh, peut-être à triple titre d'ailleurs en fait. Euh, D'abord euh, au nom du laboratoire Oseudis, euh, qui est un laboratoire de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, euh, qui, rejoint, qui rassemble des historiens, des archéologues, des spécialistes des textes qui essayent de travailler ensemble. Également aussi, au titre de la direction de la Revue des études anciennes, qui ne peut pas être là à cause d'un rendez-vous pris de longue date et qui me prie aussi de, de, de, de l'excuser auprès de vous. Et, et de croire vraiment qu'elle aurait souhaité euh, vraiment être euh, ici, et aussi euh, au titre de ce que Audrey m'a demandé de vous poser quelques questions euh, aujourd'hui, ce qui me fait bien entendu extrêmement euh, plaisir. Alors, bah, vous avez écrit plusieurs euh, ouvrages, dont plusieurs, quelques-uns sont ici, euh, d'autres euh, sont, sont là, euh, à la table des... Des anciens, euh, par exemple, qui lance une collection que, que vous dirigez. Euh, notre grammaire est sexy avec Xavier Baudoui. Euh, euh, le, le jardin des dieux que vous m'avez que vous dédicacé il y a 6-7 années d'ici, un jour à Nîmes. Et donc j'ai un exemplaire mmh. dédicacé de votre livre chez moi. Ils sont rares hein, parce qu'il est actuellement disponible celui-ci. Euh, ah mais je le C'est précieux. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Rien. Ah, je... <rire> et euh, aussi deux autres livres euh, qui sont libres comme une déesse grecque et euh, peut-être celui qui est ici devant nous Les Neuf Vies de Sapho. Ces deux derniers, d'ailleurs, ont été édités chez Stock. Alors qu'en fait, vous êtes directrice de collection euh, aux belles lettres, avec deux euh, collections, dont, euh, dont les signettes, dont on a ici euh, quelques exemples, euh, et dans lequel Guillaume euh, Flammery a, a laissé euh, un ouvrage euh, sur la torturée à l'antique, si je me souviens bien, Guillaume, et euh, aussi euh, la collection Les petits latins, euh, pour laquelle Guillaume Flammery a laissé trois ouvrages euh, récents, mmh. parus, je crois, sur les deux dernières euh, années. Euh, vous avez aussi écrit un certain nombre d'articles, et notamment, euh, dans Gaïa, j'ai trouvé euh, aujourd'hui l'influence d'Homère dans la bibliothèque oui, d'Apollodore. dans une autre vie. Et bien justement, c'est ma première question, oui. <rire> c'est qu'est-ce qui nous amène de, de cette autre vie à, à l'activité que vous avez euh, maintenant, euh, à un parcours finalement varié euh, au service de, de l'Antiquité, un parcours qui ferait peut-être qu'on vous aura attendu euh, un lycée dans une prépa, et qu'est-ce qui vous a amené finalement à, à choisir cette façon d'écrire et de vous exprimer euh, sur l'antiquité? Et, et, et une démarche qui peut-être est euh, d'arriver notamment pour parler aussi de ce, ce livre-ci à ces neuf livres de Sappho. Quoi, voilà, oui, vie de sa oui. Alors, euh, bah, pour ce qui est de la, la démarche personnelle, euh, en fait. Euh, donc, dans ma famille, je pense que depuis qu'ils travaillent, euh, ils, sont, ils sont tous enseignants. C'est une grande tradition. Il doit y avoir un gène, euh, le gène du prof qui, qui, coule dans nos, qui coule dans nos veines. Et donc, euh, bah, j'avais fait des études très, très classiques. Hein. Euh, bah, le lycée à Montpellier, la classe prépa. Euh, finalement, j'ai intégré. Et puis après, l'agrégation. Et puis, euh, en fait, euh, j'avais, euh, je voyais ma, ma voie déjà toute tracée. Euh, et donc ça, bah, je me disais, bon ben, bah, voilà, ça c'est la vie de tes parents, c'est la vie de tes grands-parents. Tu sais finalement à tous les âges ce que ça va être, peut-être en plutôt moins bien, parce que déjà dans ma génération, je pense que en, comme euh, ma spécialité, c'était le grec ancien, euh, j'aurais eu très peu de... Enfin, très peu de... il y avait très peu de postes, en fait, euh, à mon époque. Et puis, euh, en plus, euh, pour avoir passé euh, deux concours, euh, la sensation de... Bah, quand vous avez une place, bah, finalement, euh, ça veut dire que c'est une place que quelqu'un d'autre n'a pas. Euh, je n'aime pas. <rire> voilà. Euh... Il y avait cette, cet aspect-là, donc euh, de voir une, une, vie, euh, une vie toute tracée. Donc finalement, moi j'aimais mieux avoir un peu de surprise. Et puis aussi, alors est-ce que c'est parce que justement j'étais fille d'enseignante et qu'il euh, y avait énormément de livres chez moi euh, J'ai toujours eu la sensation que ce que j'apprenais de plus profond et de plus intéressant, et eh ben, c'était plus dans les livres que je l'apprenais que, que, euh, que dans les cours. En fait, euh, j'ai eu, eu des très très grands profs, euh, mais très tard, et j'en ai pas eu beaucoup. Et euh, donc, comme euh, par ailleurs j'avais pris un peu des stages dans l'édition et que, en fait, ce que j'aime, moi, c'est lire, écrire et transmettre. Euh, j'ai préféré, il y avait un, un poste qui s'ouvrait à ce moment-là aux belles lettres, j'ai préféré donc faire ce type de travail et puis, euh, et puis je me disais aussi que finalement ça serait une autre manière de transmettre parce que depuis toujours en fait j'ai ce goût de l'antiquité mais vraiment très très marquée. Enfin moi j'ai grandi avec euh, la mythologie grecque et, grecque et romaine, euh, on en reparlera sans doute avec les, les ouvrages plus féministes qui sont, qui sont chez Stock parce que ces, euh, ces figures-là de déesses, et de Dieu et la mythologie, euh, c'est ce qui m'a permis d'être moi. Voilà, je me suis vraiment construite grâce à, grâce à ces récits-là. Euh, c'est pas un hasard du coup si j'avais commencé une thèse sur la mythologie, avec la bibliothèque, mmh. bibliothèque d'Apollo d'Or d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce parcours-là, c'est ce qui m'a fait bifurquer. Je pense que j'aurais été aussi euh, très heureuse hein, comme, comme enseignante si ce n'est que euh, je n'aurais pas eu l'impression de faire quelque chose de, de neuf, en tout cas, euh, du moins dans, dans ma famille. Et puis, il y a aussi quelque chose quand on est euh, éditeur. En plus, euh, c'est que euh, on, donc, quand ça se passe bien, ça se termine par un livre. Et un livre, euh, bon après, il appartient à ses lecteurs, mais c'est un objet et c'est un objet fini. Un enseignement, euh, vous ne savez pas ce qui va en rester. Et des fois, bah, bah, vous rencontrez des, des, anciens, des anciens élèves et ils vous rappellent quelque chose et tout. Et en fait, vous dites, non, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Enfin, un livre, c'est terminé, quoi. Voilà. Et, euh, et j'aime beaucoup, moi, cette sensation d'avoir un, un dossier qui se termine et puis euh, on, passe, on passe à autre chose. Et en plus, euh, donc, parce qu'il y a énormément de métiers dans l'édition, peut-être qu'on pourra faire un petit point là-dessus, mmh. mais moi, c'est le métier d'éditeur. Donc en fait, euh, je transforme un, un manuscrit en, en livre et euh, du coup je, je vois l'auteur en train de se faire, je vois le livre en train de se faire, à chaque fois c'est une nouvelle aventure, c'est extrêmement varié et c'est une chose qui me passionne. Oui, bon, mais, euh, moi je peux comprendre ça, mais je ne vous vraiment pas parler de moi, mais j'ai dirigé pendant euh, 7 ans les, les éditions ZONUS, qui sont des éditions euh, scientifiques que vous, vous connaissez mmh, bah, sans doute, sûr, hein, oui. et qui, qui publient une trentaine de livres par an. Effectivement, je me suis vraiment très retrouvé dans ce que vous venez de dire sur le fait d'avoir un objet concret, d'avoir que parfois on fait des recherches, on fait des recherches, on, a, on se demande sur quoi est-ce que ça débouche, et puis avec, quand on fait un livre, même le, le livre d'autrui, hein, qu'on en parle et tout ça. Et puis un jour, il est là devant nous et on est, on est très contents. Et ça, est vraiment il une... existe, il sera à la BNF et euh, dans 100 ans, quelqu'un en aura peut-être besoin pour sa thèse. Oui. Voilà. <rire> voilà. Alors, vous, vous j'ai plusieurs questions. Alors Vous avez parlé bah, de la mythologie, donc je vais plutôt passer à la partie euh, mythologie. En préparant, j'ai <coughs> été frappé par une phrase euh, que, que j'ai entendue de vous. Euh, c'est euh, la nature des mythes, euh, c'est d'être actuel. Et, et ça m'a frappé comme phrase parce que donc, vous faites allusion à une, une sorte de plasticité des villes que l'on s'approprie que l'on que que se réapproprie en fonction de, de, de l'instant présent et j'ai aussi l'impression quand je regarde ce que vous écrivez hein, que, que vous vous appropriez ça de plus en plus que vous allez, que vous êtes, parce que si, si j'ai bien compris les neuf filles de Saphos c'est encore une, force de, une sorte de réappropriation très, très personnelle et donc finalement euh, voilà je veux dire Actuellement, dans quelle perspective Et je pense que va. Je vais mettre deux questions que j'avais préparées en une seule question. Vous avez sans doute, euh, puisque vous en avez parlé euh, de ces deux livres que vous avez fait chez Stock et de la question du féminisme, donc je pense que la réponse que vous allez me, me donner, c'est qu'actuellement, c'est le, le féminisme qui, qui, fait, euh, qui, pour vous, est une des réponses que, que, que, que vous apportent les, les mythes. Oui, et en plus, euh, c'est une question. Enfin, c'est de. Voilà, une question qui, est, euh, qui tient à cœur à énormément euh, de, de jeunes, maintenant. Et euh, ça me semble très important parce que, en fait, dans euh, la pensée antique, il y a quantité de textes euh, qui permettent d'avoir une pensée féministe pour aujourd'hui, donc qui vont répondre à, à, à des situations, à des cas concrets. Ça me semble aussi important, dans l'histoire du féminisme, parce que bah, c'est ce que je développe hein, au début de, de cet ouvrage sur Sappho. Souvent, on décrit le féminisme par vagues. Et on fait commencer les vagues euh, très tard, en fait. On les fait commencer euh, bon, bah, soit à la fin du 19e siècle, soit au tout début du 20e siècle. Mais finalement, cette métaphore de la vague, si on la fait commencer euh, si tard dans l'histoire... Hein, euh, il va en falloir des vagues pour arriver euh, à éroder un tout petit peu euh, le rocher de la domination masculine. Or, si on montre que ces vagues ont commencé beaucoup plus tôt, ça nous permet déjà de comprendre pourquoi en ce moment on est en train de vivre une, une révolution euh, féministe. Et euh, ça nous permet aussi d'avoir euh, une assise historique. Et euh, je pense que c'est très important d'avoir cette profondeur de champ et cette profondeur d'assises. D'une part, pour faire passer nos idées, pour montrer que euh, ce n'est pas quatre euh, ou cinq plaintes et euh, quelques luttes qui viennent euh, là, très contemporaines. Mais non, c'est une voie qui existe euh, depuis le début euh, euh, qu'il qu y a de la pensée et surtout de montrer que euh, c'est une voix donc, qui existe depuis très longtemps et surtout c'est une voix qui a déjà été entendue. Donc en fait, ça nous permet de montrer qu'il euh, bah, y a eu des mouvements d'avancée et puis de recul. Nous, euh, on, est, euh, on, à la dernière, euh, on est en train de subir les, les, les, les derniers euh, feux, on va dire, d'une culture qui est la culture du 19e siècle qui a été à, à un moment où elle euh, a été extrêmement misogyne. Euh, et c'est particulièrement euh, problématique dans le milieu intellectuel parce que c'est aussi le moment où l'éducation pour tous s'est propagée. Donc les idées misogynes se sont propagées. Et dans le domaine qui est ma spécialité, si vous voyez les traductions euh, ben, 19e, euh, début 20e et tout, elles sont faites par des gens de leur temps. Ce n'est pas, euh, pas un complot euh, macho quoi, ou n'importe quoi, c'est juste des gens de leur époque. Quoi. On ne peut pas, absolument pas leur reprocher. Et donc, ils ont les préjugés de gens de leur époque. Mais ça peut aller loin dans les traductions. Ça peut être que, par exemple, dans telle ou telle métamorphose d'Ovid, euh, c'est l'héroïne qui est le sujet des phrases. Et puis, en fait, dans la traduction, prouf, elle devient COD, elle devient euh, l'objet. Mmh. Donc, euh, ça me semble important de montrer que le féminisme, ce n'est pas quelque chose de tout récent et donc qui potentiellement va passer. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, à mon avis, qui existe depuis sa de mytilène. Et Sappho est on ne peut plus important, parce que qu'à son époque, euh, sa voix qui exprime euh, des situations de femmes, qui exprime euh, des femmes qui ont du plaisir, parce que ça aussi, c'est quelque chose... Euh, si on reparle du procès qui a été fait aux fleurs du mal de Baudelaire, euh, le procès du plaisir féminin et tout. Donc ce qui est exprimé euh, dans ces vers, ça a été entendu dans l'Antiquité. L'œuvre de Sappho, euh, déjà c'est une œuvre vraiment très conséquente, hein, c'est environ 12 000 vers on estime, donc ça fait quand même un bon, c'est beaucoup. Euh, elle est aussi euh, admirée que euh, l'œuvre euh, d'Homère. Hein. Et elle est admirée par euh, Platon, qui la considère comme la dixième muse, par Aristote, elle est citée dans tous les banquets, donc euh, c'est un poète euh, gigantesque, quoi. Mais nous, il ne nous en reste plus rien, parce que de siècle en siècle, à chaque fois qu'il y a euh, une voix féminine comme ça, qui est forte, qui est géniale, qui a du talent, eh ben, euh, elle n'a pas le droit à la postérité, ou très peu, ou pas autant que ce qu'elle devrait. Euh, J'aime bien faire un parallèle avec la question du nom. Euh, quand on est une femme, ben, euh, donc on est avec le nom de son père. Hein, et puis, euh, on le perd si jamais on se, on le, on se marie. Euh, on a le droit de le garder, mais finalement, ça ne se fait pas tellement. Donc, euh, c'est oublié. oublié. Euh, et puis, si on a des enfants, eh bien... Euh, Bon, on peut leur donner euh, le nom du père et de la mère, mais généralement, ce qui va rester, c'est le nom du père. Donc, quand vous êtes une femme, votre nom, eh bien, euh, vous savez qu'il est, euh, il est, il est périmable. Vous donnez la vie, mais après vous, il ne restera rien de votre nom. Voyez Je ne sais pas si vous cherchez, par exemple, vous connaissez peut-être les noms de jeunes filles de vos grands-mères, mais déjà, la génération encore avant, plus rien. Ces femmes ont disparu, leur nom a disparu. Euh, et il en va de même pour euh, l'œuvre des autrices. C'est-à-dire qu'elles peuvent être célèbres de, de leur temps, avoir un nom, et puis, euh, quelques siècles après, ou même beaucoup moins, huit, elles sont invisibilisées. Donc, l'avantage de notre société, c'est que comme il y a un petit effort de féminisme qui est fait, eh ben, on peut découvrir des autrices absolument géniales, qu'on ne connaissait pas, vu que... Une femme n'a pas le droit à la postérité. Je suis sûre que même euh, une autrice si célèbre, euh, si avec une œuvre aussi importante que Marguerite Yourcenar, déjà maintenant, on connaît mm -hmm. un peu sa vie. On sait qu'elle a été euh, la première femme à l'Académie française et tout. Mais déjà, ça commence un peu à sombrer. Et puis surtout, de ses œuvres, où, bah vous, vous êtes en lettres classique et tout, donc vous avez peut-être lu euh, « Mémoire d'Adrien mm », -hmm. mais c'est ça par rapport à la quantité de choses que cette mmh. femme a écrites et qui déjà commence à reculer un peu dans la mémoire. Mmh. Alors que ce n'est pas du tout le même cas pour Céline euh, ou pour mmh. Proust euh, qui mmh. pourtant sont soit contemporains, soit un peu avant. Mmh. Mmh. Et autre chose aussi, pas en parlant de sa faute et de féminisme, ça me permet aussi... Euh, à quantité de, de gens qui n'auraient pas du tout accès et pas spécialement envie d'avoir accès à la culture antique de leur faire découvrir Oui, c'était mmh. un peu le sens de ma dernière question parce que moi je pense qu'il y a une, une prolongation entre les deux livres le euh, Libre comme une déesse grecque et peut-être celle-ci et euh, au moment de Libre comme une déesse grecque c'est frappant comment vous mettiez en évidence les idées de transmission mais aussi de, de, de transmission bienveillante de bienveillance euh, de la part de ces déesses, euh, d'édification, c'est un mot qui, qui revient souvent. Et, et ma question, c'est ouais. comment est-ce que dans ce livre-ci, euh, cette idée euh, de, de bienveillance, de transmission, vous avez un peu répondu avant, mais se, se, se, se, se transmet, se traduit, précisément dans ce livre-ci Parce que, euh, donc ce, que je, ce que je défendais dans les DS, c'est que, euh, en fait, euh, toutes les divinités qui font progresser l'humanité, oui, C'est ça. généralement c'est des figures féminines. Euh, vous voyez l'exemple typique c'est, il euh, y a deux divinités qui, qui sont liées à la guerre. Euh, vous avez Ares qui est euh, donc une divinité masculine et qui est la guerre dans sa dimension de, bah, sanglante, de violence. Et Athéna qui est euh, la guerre déjà dans sa dimension de victoire, hein, parce que Athéna ne perd jamais. et euh, de, de puissance de civilisation euh, qui euh, qui s'instaure et ça faut en fait euh, elle est comme le prolongement historique de ceci parce que c'est ce que je raconte oui, dans ce bon livre ça, euh, à chaque époque dès qu'il y a euh, une pionnière une femme qui euh, la première va faire quelque chose euh, pas forcément pour les autres femmes hein, mais qui euh, la première femme à travailler à gagner de l'argent pour ce qu'elle fait c'est Anne d'acier euh, qui euh, récupère euh, le droit de poursuivre quand son mari meurt, euh, d'avoir son salaire, d'avoir son métier et tout. Donc c'est vraiment, c'est au XVIIe siècle, hein, Anne Dacier, c'est vraiment la première euh, à travailler. Euh, elle traduit euh, et elle fait une vie de sa faux. Euh, quand vous avez encore un peu, enfin même bien avant la première femme à écrire euh, en français, et même le premier à écrire euh, en français quasi, c'est Christine euh, de Pizan, Eh bien pareil, euh, elle écrit sur sa faux. Euh, donc voilà, elle sert comme ça de, de, de pionnière à, à des, aux femmes qui ne pensent pas comme, les, comme on leur demande de penser. Aux femmes et aux hommes aussi, puisqu'on a l'exemple de Baudelaire qui veut intituler mmh. « Les fleurs du mal, euh, les lesbiennes ». On a aussi euh, quantité d'exemples de toutes ces femmes qui ont été des pionnières. Si elles ont pu l'être, c'est grâce à l'éducation que leur père a permis de leur, euh, de leur euh, apporter aussi. Voilà. Et ce livre aussi permet aussi de voir... Euh, la, la place des hommes dans l'histoire du féminisme, parce qu'il faut pas, voilà. faut le montrer aussi. Oui, alors, alors bon, vous avez dit, c'est vrai ce que vous dites, parce que quand... D'abord, c'est vrai, hein Merci mais, monsieur euh, Je suis mais, contente d'avoir raison mais En plus, ah. euh, si vous voulez, c'est vrai parce que je me souviens d'un petit bouquin, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, vous le connaissez sans doute, qui s'appelle L'égal des dieux, et c'est sans euh, façon dont le poème de, de Sappho ah, qui, oui. qui a, a été traduit. Vous le connaissez, c'est sans doute un, Et, et, et C'est un joli petit livre. C'est un très joli pe petit livre. Euh, et, et en fait, c'est vrai qu'on va dire que c'est la vaguelette qui reste finalement de Sappho, parce que c'est vrai que Sappho, ben, c'est pour, pour quelqu'un comme moi, c'est l'égal des dieux, quoi, c'est ce poème-là qui... Et encore, je trouve que c'est frappant dans ce, euh, dans ce poème, c'est de voir à quel point, quand c'est une femme qui traduit, c'est quand même beaucoup mieux senti, parce qu'il y a toute la question à la fin du, du désir qui monte, oui. euh, qui est, quand c'est un, un traducteur, euh, je trouve très souvent traduit mmh. de manière absolument ridicule. <rire> <rire> mais, non, mais pour ceux qui ont fait un peu, un peu du grec, il y a donc euh, l'égal des dieux, en fait je pense que ça se passe dans un banquet et euh, Safo est en admiration devant une femme qu'elle aime et euh, cette femme est à côté d'un autre, euh, probablement, un, probablement un homme mais en fait on la prend très très tard dans le poème donc c'est vraiment une façon de dire que ça compte pas vraiment et, euh, et donc euh, elle regarde celle qu'elle aime et c'est vraiment le le choc de l'amour quoi il y, a, il y a tous les sentiments enfin vous êtes jeune mais vous avez quand même déjà été amoureux je pense donc il y, a, il y a toutes les sensations qui sont là on trouve plus ces mots il y a la, la, la, la chaleur qui vient le feu qui crépite sous la peau un peu cette impression de moiteur et tout et on a vraiment la montée d'un désir féminin qui va aboutir à du plaisir et euh, une des derniers, enfin pas dans la dernière strophe, parce que la dernière strophe, il y a du suspense, et je raconterai après, mais bon. Euh, dans un des derniers vers, il y a un, un mot, donc on dit, j'ai le feu qui crépite partout, euh, je, je sens la moiteur, et tout, etc. Et puis tout d'un coup, on voit, je suis plus verte que l'herbe. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Traduction, donc, par un homme. Et donc, alors là, tout de suite, vas-y, c'est parti sur euh, la femme mélancolique, euh, l'humeur verte, noire. Et là, on voit sa fou avec les cernes jusque-là et tout. Alors qu'en fait, en grec, le mot, c'est une comparaison avec l'herbe fraîche. Et donc, c'est plutôt, elle est humide comme euh, l'herbe. C'est une qui traduit très joliment, c'est Louise Labbé qui ah oui. dit « je verdois ». Je trouve ça enfin c'est pas oui. mal, quoi. Ouais. Et donc, pour dire sur la fin du poème, parce qu'il nous manque la fin, le dernier vers qu'on a, c'est « Mais il faut tout oser ». Donc, on ne sait pas si elle est, est, est, est parler à la, à la jeune femme ou pas, Enfin comment ça s'est passé, cette affaire. Ouais. Mmh. Eh bien, merci, en tout cas. <rire> euh, enfin, bref. Et euh, alors, quand vous répondez, si vous voulez, on voit vraiment, à mon avis, hein, ce qui est frappant, c'est que vous parlez de réception et vous avez une façon d'aborder la réception extrêmement li littéraire vous allez me dire c'est logique et c'est normal et c'est votre formation et c'est et c'est oui. vo mmh. votre goût voilà et, et, et, et moi je ça trouve ça euh, très très bien mais c'est comment vous situez vous par exemple et vous n'avez pas pu ne pas le faire, par exemple, quand vous parlez de mythologie, par rapport à d'autres façons non, non littéraires, plus imagées, je pense à la BD, à Luc Ferry ou, ou, à, la, ou à la bande dessinée euh, Médée euh, de Blandine mmh. de Calais. Comment est-ce que vous situez votre démarche qui est vraiment strictement littéraire et, et profondément, viscéralement peut-être littéraire, par rapport à ces, euh, à ces autres supports qui, qui, qui, qui finalement veulent eux aussi, comme vous, amener à l'Antiquité, veulent eux aussi... Euh, continuer à donner le goût de l'antique. Voilà. C'est une question que je ne sais pas si j'ai... Non. Bah, moi, je, je, sais, je, je fais avec les moyens du bord, on va dire. Je sais lire, je sais écrire. Ah oui, non, mais je... Donc, je fais avec ce que j'ai. Je pense que si je savais dessiner, peut-être que je... Ou si je savais chanter, peut-être que je dessinerais ou que, ah ou que, oui. ou que je chanterais. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de mauvais... De mauvais procédé, mais c'est vrai qu'étant littéraire je suis attachée au, au retour au texte et j'ai envie de les faire, euh, les, les partager quoi. Mais c'était ça parce que je, la question en fait que je me posais c'est ce qu'il y a vraiment une sorte pas de militantisme du texte ou, de, ou du retour au texte chez vous parce qu'il y, y a vraiment la volonté si vous voulez de, de faire attention et de prêter attention aux mots et c'est d'ailleurs aussi dans la réponse ah, que ouais. vous avez fait mmh. que vous avez fait ici sur l'égal des dieux c'est vraiment de revenir aux mots, au sens du mot euh, voilà, là où peut-être le mot va au-delà de, de, de, de l'image ou le retour au mot qui est bien considéré apporte peut-être plus que, voilà, c'était… Plus qu'une image. Hein, oui, voilà, c'était le chance. sens de ma euh, question, pour euh, euh, faut oui, dire. Oui, tout à fait. Puis la, la BD, on n'a le... pas, pas le même rapport avec un, un livre de BD. Il enfin, n'y a pas cette espèce d'univers clos et de dialogue silencieux et de calme qu'il y a quand on est dans un livre. Quand, quand on tient une BD, en fait, parce qu'il y a trop de les impressions, enfin, il y a quelque chose de physique hein, dans, dans la lecture, de même qu'il y a une impression physique quand vous écoutez un son, bon, bah, vous l'entendez avec vos oreilles, mais il vous arrive aussi euh, dessus, quoi, physiquement. Le rapport avec un livre, c'est ce, ce compagnonnage dans le silence quoi, qui est, euh, qui est, qui est formidable. Et c'est vrai que dans une bande dessinée, c'est plutôt euh, laisser les choses euh, s'imprimer. Il y a plus de dialogue pour moi dans l'écrit. 對<音><音><音><音> Et en fait, vous partez du texte, et, et le but de la démarche, est de ramener au texte, je pense. que. que mm -hmm. et, et, et, et comment est-ce que euh, vous, vous vous sentez au moment de, de, par la manière dont vous réinterprétez les textes, vous, vous amenez, parce que c'est quand même ça qui est, qui est important pour nous et pour tous ceux qui, qui sont ici, ramener au texte, au désir de lire. Euh, souvent, vous vous plaignez qu'il n'y a plus grand monde pour pouvoir lire euh, en, en grec et en latin les textes là, sur lesquels vous, un... vous travaillez. Et comment est-ce que ce que vous faites, votre démarche est tout seul et bon, ici, on a des, des, des lettres classiques. Hein, con. Mmh. Euh, vous faites renaître ce, ce, ce, ce désir. Voilà, excusez-moi. Ouais. Ben, J'essaye de donner éventuellement, bon, ce serait l'objectif ultime, le goût aux gens de... ça, on en parlera, je pense, avec les livres de la, la collection euh, mmh. Les Petits Latins. J'essaye le, de leur donner l'envie euh, d'aller vers ces textes en, en VO. Quoi. Et puis, euh, si ce n'est pas possible, dans l'ouvrage sur sa ben, c'est moi qui traduis euh, mmh. tout. Euh, en essayant de rendre ce qui me semble génialissime chez elle, c'est la, la, la et, et très souvent en grec, je dois dire, c'est mmh. la les purs et euh, la simplicité et l'aspect concret qu'il y, qu y a dans les choses. Enfin, je ne sais pas si ça vous frappe si vous êtes helléniste, mais euh, vous prenez un mot grec, il y a déjà un objet et un bout de terre et un bout de vie qui, qui, vient, qui vient avec. Et ça, je, je trouve ça splendide et j'essaye de le rendre dans, mmh. la, dans la traduction. Mmh. Mmh. Justement, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de traduction. Dès que c'est de oui. l'Antiquité, bon, ben, on fait un truc très euh, cérémonial et tout, euh, un peu grandiloquent. Mmh. Alors que, bon, particulièrement pour Safo, c'est un, un, un contresens total parce que c'est mmh. de, de, de, de la simplicité pure. On dirait des petits haïku en fait, ces fragments. Mmh. Oui, c'est juste. Mais alors, bon, parlons aussi des, des, des petits latins. Moi, je ne connaissais vraiment pas la collection avant, que, avant le volume de, oh, de, de, de Guillaume. Ouais. <rire> voilà, et, et voir un peu ce qui est au but de, de cette démarche qui, a tout, à tout dire, hein, m'a fait penser au Diviris illustribus. Peut-être que je me trompe et que je suis connais, mais ça m'a fait penser, si vous voulez, à cette façon de, de revivre l'Antiquité avec le oui. latin, euh, ce que nous, on faisait finalement après, après un an... Après, quand j'étais jeune, après un an de latin, j'ai lu le, le, le, le, le virus illustrimus, hein, je veux dire, et, et, et je veux dire c'est pas j'ai, c'est-à-dire que les personnes de ma classe, les bons comme les mauvais, ont on passé à ça. On faisait une année de, de grammaire, de connaissances grammaticales, et puis on passait dans des textes faciles et simples, et ça m'a vraiment fait penser à, à ça, voilà. Ah bah oui. Alors avec cette collection, en fait, euh, c'est parti de on a plusieurs constats. D'abord, c'était que euh, euh, j'avais à cœur de donner la possibilité de lire tout un livre en latin. Enfin, je vous dis, j'adore les livres et tout. Bon, ben, moi, il a fallu que j'ai euh, la grecque pour euh, arriver à lire, euh, je sais pas moi, tout un chant euh, mmh. d'Homère ou euh, tout un chant de, de, de l'Énéide. Euh, et, et ça prend déjà... Enfin, euh, voilà, il faut s'accrocher énormément. Je trouve que c'était un peu... Bon, c'était beaucoup demandé. Et en plus, euh, les, le volume horaire euh, qui est accordé au latin en grec, pour les gens déjà qui peuvent en faire, parce que c'est vraiment, c'est pas du tout euh, simple, c'est très peu. Et en fait, euh, c'est des heures, c'est quoi C'est 45 minutes, c'est rien. Et donc du coup, euh, essayer de traduire un texte euh, original euh, quand on a si peu d'heures, euh, c'est quasiment impossible quoi, alors on fait vraiment des tout petits bouts, et donc on perd ce côté, euh, on tombe dans le latin, et puis euh, on, on retrouve des mots, on voit à quel point c'est beau et tout. Donc euh, je me suis dit, ben on, moi je vais faire du latin, je vais faire des ouvrages très simples, en latin très simple. Et puis euh, après tout, euh, ce qui se pense bien, c'est ce clairement. On doit pouvoir faire euh, des phrases latines euh, toutes simples, toutes, euh, voilà, avec très peu de mots, très peu de, de connaissances grammaticales. Guillaume y arrive oui. à merveille. Oui. Voilà. Donc j'ai lancé cette collection et puis je vous dis, c'est pour l'aspect euh, satisfaisant, puis moi j'aime beaucoup les livres, c'est l'idée, ben bah, voilà, euh, à la fin c'est fini, on a lu tout un livre, quoi, ça c'est fait. Et puis en plus, il y a plein de sujets dans l'Antiquité, surtout pour la mythologie, où vous allez avoir un petit bout ici, un grand bout là, quatre versions là-bas. Donc si par exemple, vous voulez connaître euh, l'histoire de Cléopâtre, euh, et ben, ou alors avoir toute l'histoire Né, euh, d'un coup, ben, ça, va, ça va être mmh. dans chez des auteurs différents, avec des langues différentes, des niveaux de difficultés différents, alors que là, vous avez les trois tomes et vous avez euh, tout, euh, tout le récit. Donc pour permettre ça, et comme euh, ben, travailler en belles lettres, notre cœur de métier, euh, c'est les budées, quoi, c'est le bilingue, euh, je trouvais que c'était bien d'avoir des ouvrages où il y avait d'abord euh, un texte euh, latin très simple, avec en face le français. Comme ça, il euh, y a même des gens qui commencent par lire que le français, parce que quand c'est de la mythologie, vous voulez connaître la naissance du monde dans l'Antiquité, euh, bon ben euh, voilà... Euh, vous lisez le texte pour la poésie et pour les connaissances qu'il dégagent et puis après ils vont regarder un petit peu euh, dans le latin et puis euh, ils vont voir que les mots se ressemblent et donc ça va un peu les disinhiber quoi, c'est comme, le... <rire> comme le petit verbe, c'est comme la première bière et il suffit de goûter et plouf tout, tout va mieux. Et puis, euh, et puis après, ils vont voir qu'ils arrivent à traduire. Et à la fin de chacun de ces chapitres, vous voyez, c'est des chapitres très courts, hein, ça fait une double page ou deux au plus, vous avez le petit bonus qui est l'enrichissement euh, culturel. Alors ça va être euh, un point de mythologie, un point d'histoire. Comme vous disiez, moi je suis très attachée aux mots. Et en plus, je pense qu'on peut vraiment énormément progresser en français, mais grâce au latin. Donc euh, il va y avoir... Euh, voilà comment ce mot en latin est devenu ce mot en français, les différents sens que ça a pris. J'attache aussi énormément d'attention, parce que c'est quelque chose qui se, qui se perd, parce qu'il y a moins de sens de la lecture aux différents niveaux de langue. De bien montrer qu'un mot, c'est vous ne pouvez pas l'employer, si c'est un mot familier, vous ne pouvez pas l'employer dans certains contextes, sur les sens des temps, le passé simple, quand est-ce qu'on les emploie et tout ça. Donc il va y avoir ça des illustrations qui sont très belles. C'est l'illustration de celle qui avait fait le jardin des dieux, hein, genre. Oui, c'est très ouais, beau. Oui. C'est très beau. Et puis, dans la deuxième partie, vous avez le même texte, euh, mais il n'y a, a plus le français. Mais vous avez tout le vocabulaire nécessaire à comprendre le texte et les points de grammaire qui vous permettent de compléter. Ce qui fait que ce livre-là, euh, vous pouvez le lire en entier et euh, sans avoir besoin de dictionnaire, euh, sans avoir besoin d'explications, et puis sans avoir besoin d'écran. Et ça, euh, enfin, c'est très important parce qu'on euh, a besoin. Ben, les écrans, c'est super. Internet, c'est génial ici, on trouve tout sur Internet et tout. Mais il y a un moment, il faut, faut lâcher, quoi, parce que sinon, euh, on se perd, on n'arrive pas à construire. Je parlais tout à l'heure des DS et de Safo en disant que ça aidé à, les livres m'avaient aidé à me construire. Mais c'est parce que justement dans un livre, euh, vous, vous, enfin, vous, vous partez du monde extérieur et vous y reviendrez mmh. après, il hein, n'y a, a, a, a, a pas de problème. Et justement dans ce retrait, ça vous permet de vous construire votre propre pensée, votre propre univers. Et enfin, ça vous permet à votre esprit ou votre âme de se faire et, et d'exister. Donc voilà, donc après tout le latin, et vous ne sortez pas du livre et le vocabulaire. Avec différents niveaux pour pouvoir pro progresser. Et mmh. donc la grande nouveauté, mmh. c'est qu'à partir de la rentrée, il va y avoir des petits grecs aussi. Ah, super. Même la rentrée, c'est fin août. Oui, voilà. <rire> c'est vrai, mais en plus c'est super aussi pour le thème, hein. ouais. et, et et, euh, on, passe, on passe du français une pour le thème. Une euh, euh, méthode, bah, j'enverrai je pense à Audrey des petits fascicules pour le présenter, mais mmh. euh, une méthode de, pour apprendre le latin, illustré, et une méthode pour apprendre mmh. le grec. Ah super ouais, Avec la même idée que qu'elle euh, a aussi très illustré, avec beaucoup d'étymologie, beaucoup de culture en fait, Bon, pour satisfaire ceux qui font encore l'enseignement euh, LCA. Et puis, euh, surtout, le mh, présupposé éditorial et donc là, pédagogique, c'est que c'est euh, sur des sessions de travail de 45 minutes. Parce que euh, si vous vous, êtes, vous vous apprenez le latin mmh. et le grec au collège ou au lycée, ou même à la, enfin, à la fac, c'est un peu plus long, mais au collège et au lycée, euh, quand on dit qu'on a une heure de cours, en fait, non, on a mmh. 45 minutes. Et puis si vous voulez l'apprendre vous, chez vous, comme grand commençant, mmh. ou vous y remettre et tout, dans votre vie active, ben 45 minutes pour faire du latin et du grec, je pense que c'est le maximum que vous pouvez dégager dans une journée, voire dans une mmh. semaine. Hein. Mmh. Et tant qu'on y est, votre autre collection, alors peut-être euh, signée alors, Ah les petits signés, euh, oui, oui, les oui. Petits signés, donc, on peut parler des éditions mineures. tout à l'heure, parce que si je suis ici, c'est grâce à, à l'Arrêt d'abord. Euh, je disais que bon, le fil rouge de toutes ces collections, c'était euh, Guillaume, parce qu'il a écrit au moins un volume dans chacune des collections dont je m'occupe. Voilà. <rire> voilà. Euh, donc, la collection signée, là, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de latin et de grec. Et en fait, c'est des anthologies thématiques, avec des textes assez courts. Et puis, il y a une flèche chronologique hein, qui permet de situer, et puis qui permet de voir aussi si c'est euh, un auteur qui a écrit en latin ou qui euh, a écrit en grec. Et euh, mon idée avec cette collection, donc c'était m'adresser à des gens qui n'avaient pas accès à ces textes. Mais... Euh, aussi de montrer à quel point la littérature antique était beaucoup plus riche que ce qu'on connaît même en ayant fait des études de lettres classiques. Parce que moi je vois ben voilà, ce que vous racontiez, normalienne, agrégée, en plus ses grands-parents, prof de lettres classiques mmh. et tout, on va ben quand même, quand je suis arrivée comme stagiaire aux belles lettres, j'ai eu devant moi le mur de Budet. Mmh. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tu connais pas un dixième, en fait, de, de, de, de, de ces oui, auteurs. Voilà. Donc là, avec cette collection, je voulais montrer ça. Cette collection, elle elle est très bien, parce qu'elle fait découvrir quantité d'auteurs. Et puis, elle montre aussi, comme c'est du thématique, euh, les sujets sur lesquels, finalement, la pensée antique est, euh, d'une part, très importante pour certains, et puis pour d'autres, euh, précurseurs. Je pense notamment, bah, tout à l'heure, c'est l'exemple que je citais, il y a un volume qui est consacré euh, aux animaux, donc ça s'appelle Kawekanem, et ça montre la densité et euh, la profondeur qu'il y a de réflexion sur la, la question animale, la question de l'homme par rapport à l'animal euh, dans l'antiquité. Après, il y, a des, <coughs> il y a des volumes un peu bonbons qui sont vraiment tellement drôles et tellement bons, je citerai celui de Guillaume sur la, sur la torture qui est vraiment <rire> exceptionnel <rire> Il y en a un aussi sur le paranormal, qui est, euh, qui est pas mal, paranormal antiquité, avec toutes les histoires de fantômes et tout. Il y en a un sur les célébrités aussi. Enfin, il y en a plein, parce que là, la collection, on arrive au volume 40, hein, donc mmh, c'est euh, pas rien. Mmh. Vous, vous, euh... non, je vais vous passer la, la, la parole à la, la salle, mais j'avais préparé deux, trois questions que, je veux, que, que, à la limite, je vous poserai encore si le cas est cher, mais vous m'avez ouvert. La, la porte à une de celles que j'avais préparées, que je pensais ne pas vous poser, parce qu'elle était. Ça concerne nos couvertures. Parce que justement, quand on édite, on est éditeur, on fait un livre, et la couverture, ce n'est pas rien. Et, et, et généralement, et c'est aussi d'ailleurs le cas dans ce catalogue-là, ouais. c'est le cas là, c'est même le cas ici avec les fragments, euh, c'est rarement un tout chez vous. C'est des choses. Ah, c'est vrai et, euh... et donc je me suis demandé, est-ce que, est que vous voyez ce que je veux dire euh, ça moi, non, Je ne jamais fait remarquer, mais c'est très vrai. Euh... Ça accentuera mon côté schizophrène, hein, mais c'était le but. Oui, c'est vrai. <rire> c'est ça. Euh... Et bien, alors, bah, en plus sérieusement, comment est-ce qu'on choisit une couverture Comment est-ce qu'on qu fait comment est que, Parce que la, la couverture d'un livre, c'est tellement important. Et, et, et, et vous, dans votre position, vous êtes tellement décideux, décideuse hein, sur ce oui. point-là. Euh, L'éditeur, ce n'est pas lui. On a des, euh, des, des, des maquettistes. Euh, là, vous voyez. Euh, euh, pour, les, pour les petits latins. Euh, Est-ce que vous en avez un petit latin Ou même c'est un peu un pareil euh, euh... Euh, Je croyais qu'ils étaient là derrière moi, mais... Sinon je le fais avec le sapho, c'est le même principe. En fait... Là euh... Non, c'est Ah c'est oui. Mais il est couvert Non, les petits latins c'est l'affiche. C'est l'affiche, oui. Ah ça, sur, on peut parler de la couverture de celle-là, parce que... Ah oui, Elle parce est que là magnifique, du... euh, en fait là-dessus c'est un, un designer qui a, qui a fait, c'est des œuvres originales d'un grand designer qui a réillustré euh, euh, Ménécé, euh, ça a été un, un grand succès ce, ce truc-là, parce euh, bah, que bon, nouvelle traduction, donc ça permet de réactualiser les choses, et puis euh, comme c'est vraiment un très grand artiste et un designer, il a vraiment pris en on compte la dimension d'objet dans le livre, donc c'est très, très beau. Donc, pour faire une couverture, en fait, l'éditeur euh, et l'auteur euh, ont des idées. Et puis, euh, il donne ses idées à un graphiste qui fait des propositions. Euh, donc là, par exemple, euh, moi, je voulais qu'il y ait euh, bah, le visage de Sappho hein, Et puis, euh, comme c'était plusieurs euh, vies... Je suis partie sur euh, l'idée de... Exévie était un peu euh, comme à chaque fois un miroir pour soi, pour euh, la construction féminine. Euh, elle est partie sur l'idée aussi du fragment, donc ça fait un mmh. peu un miroir euh, éclaté. Pour le choix de la couleur, bah, moi je voulais Indigo parce que euh, les violettes de sapho et la mère Violette. Mmh. Et puis voilà, donc on choisit un peu ça. Et puis, euh, on fait le choix des couleurs et tout ça. L'éditeur, il s'occupe de voir aussi ce qui est possible en termes de budget, en termes de choses aussi euh, pratiques sur les types d'ancrage Là, c'est ce qu'on appelle euh, une couverture douce. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous l'avez dans les mains, vous êtes en train de le lire, c'est très agréable parce que c'est doux sur vos doigts. Euh, mais ça, ça a un coût. Donc, il faut voir, hein, calculer tout ça. Et puis après, ça va euh, en plus du graphiste à... Euh, à celui qui, euh, qui n'est pas graphiste, qui est maquettiste, et donc qui va s'occuper euh, de euh, l'agencement, de la couverture. voilà euh, Qu'est-ce qu'on met Où Les couleurs Comment elles se répondent euh, Parce qu'il y a des couleurs qui... ça peut être très beau. Puis alors là, il faut vraiment se méfier de l'ordinateur, parce qu'en fait, vous n'avez jamais deux fois la même couleur sur un écran d'ordinateur. Donc il faut mmh. arriver à penser ce que ça va être, comment ça va être euh, en forme d'objet. Euh, donc vous avez un, deux, trois, euh, quatre personnes qui travaillent mmh. euh, sur, une, sur une couverture. Oui, oui je, je pensais aussi que c'était bien de penser et de, de, et de dire que votre travail bah, a aussi son prolongement dans, dans, dans, dans l'objet. Et, et vraiment une, une dernière en tout cas pour ça. Mais ça, vous euh, voyez, c'est déjà bon, pour ces différents métiers d'édition. Euh, moi, là, je conseille, je donne des idées, mais je ne dirais pas que c'est mon travail, vous voyez. C'est le travail du maquettiste et l'illustrateur. C'est pas votre travail, mais c'est un prolongement de votre travail. L'édition, voilà, euh... c'est une chaîne entre euh, euh, un auteur et, euh, et entre auteur et son public. Et entre l'auteur et son public, je pense qu'il y a au moins 50 personnes, mmh. en fait, qui, euh, qui sont indispensables. Mmh. Mmh. Alors, j'ai encore une dernière, moi, puis je, je vous laisserai poser des questions. Enfin, j'en ai encore... Mais je vais me tenir pour le moment à, à une qui est euh, en fait, euh, on a parlé de l'objectif, mais dans la documentation sur l'Antiquité, vous, vous, vous par travaillez à partir d'une doc documentation essentiellement textuelle, littéraire. Mmh. Mais euh, est-ce que euh, dans votre démarche, euh, l'objet, parce qu'ici on est dans un laboratoire, si vous voulez, où il y a des archéologues, euh, des historiens, dans quelle mesure est-ce que l'objet pourra être un jour ou, ou est déjà intégré à ce que vous, vous faites, à la manière dont, en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur, vous, vous restituez... Euh, L'antiquité, par exemple, y a-t-il eu dans, dans, dans, dans les vies de, de, de, de, de, de Sappho, par exemple, qui s'y prêtait pas mal, une, une recherche plus archéologique, plus autour de l'objet, plus, plus ah, autour. Ah bah, alors dans, les, dans Sappho, ce qui est parce euh, que je raconte euh, très longuement, c'est le. Voilà, bon, donc les moments où ces livres sont brûlés, hein, pendant, entre le 4e mmh. et le 11 e siècle. Euh, et puis surtout, la, redécouver... enfin, la découverte euh, des papyrus euh, d'Oxyrynque. Voilà. Oui, c'était ce, ce genre de... de, de... Ah ouais, ah, ah, ah, c'est fascinant Vraiment fascinant, parce que... Là, en fait, je ne sais pas si vous connaissez oui. ce, cette histoire, c'est splendide hein, pour... Euh... En fait, c'est euh, une ville qui était donc Oxyrynque, hein, euh, qui s'appelle... le nom d'un poisson, enfin, c'est aussi le nom d'un poisson. Et en fait, la ville était alimentée... C'est en Égypte, dans une partie euh, désertique et c'est alimenté par un canal à partir du 6e siècle. Euh, là, c'est une petite ville, hein, pas une grosse ville. Ça, les gens partent euh, et le canal est plus alimenté, donc tout sèche. Et en fait, vu les conditions euh, géographiques, euh, rien ne bouge. Il n'y a pas un pouce de vent, euh, il pleut euh, jamais, euh, hum. donc ça reste en l'état. Au début du 20e siècle, euh, donc on découvre des, des momies, des papyrus, enfin c'est l'Egyptomania et tout ça, enfin il y a des archéologues anglais qui se promènent euh, sur le, le marché du Caire et euh, puis il y a un, un marchand donc, sur le marché euh, qui vend du terreau en disant euh, ce terreau est très riche, il fait tout pousser parce qu'il contient des ruines. Alors déjà, l'idée, c'est vraiment hyper beau, enfin, c'est très romantique de se dire, ben voilà, il y a une présence humaine, donc du coup, ça fait pousser plus. Enfin, c'est je sais pas, je pense que ça, oui, oui. ça a beaucoup de charme. Et donc, il, il s'approche et en fait, il s'aperçoit que dans la, le truc de terreau, il y a des petits bouts de charpie qui dépassent. Et en fait, euh, good god, charpie, euh, c'est des papyries. Et donc, ils demandent aux marchands, où est-ce que tu as trouvé ça Donc, ils remontent le fil et ils arrivent dans cette ville à Oxyrinc. Et en fait, euh, c'est le tas d'ordures des gens, toutes les archives. Donc, les gens, ils jetaient, euh, ils jetaient leurs arêtes de poissons et puis euh, à un côté, failli trier j'imagine, un petit peu. Donc, il y avait le poisson là et tout. Puis, il y avait aussi leurs, leurs archives, les vieux trucs qu'ils jetaient et leurs livres. Et en fait, quasiment à ciel ouvert, enfin c'est un cas unique, hein. je pense qu'en archéologie c'est un, un apaxe, euh, il n'y a même pas, à, quasiment pas à creuser. Et il tombe, il trouve des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de papyri. et c'est aussi le signe que l'importance de Sappho pouvait avoir, mais donc jusqu'au 6 siècle, il trouve des, des logias, donc des paroles, de, enfin, de, des évangiles, et des textes de Sappho. Ouais. Ouais. Donc voilà la dimension d'archéologie, oui, voilà. je l'aborde toujours un peu avec des pincettes et avec moult lectures oui. et moult articles parce que bon c'est pas mon métier oui. donc euh, ouais. c'est pas votre métier j'ai déjà suffisamment de trucs à dire je vais pas m'amuser à parler de choses que je connais pas voyez oui. non non non mais ouais. c'était pas la question c'était ouais. la, la question de la place que ça prend ouais. en tout cas on a vu enfin moi en tout cas que vous êtes vraiment une grande narratrice et je pense qu'on se on se on se régale à vous écouter. Euh, et à vous lire <rire> bientôt tous. <Ouais. rire> Et en tout cas maintenant, est-ce que ben, voilà moi j'ai beaucoup parlé, j'ai posé euh, beaucoup euh, des, des questions que, que, que j'avais envie puisque euh, en fait. Euh, parce je... On se connaît depuis longtemps nous parce que oui, nous, on m'a se... proposé un manuscrit sur le sel, je me souviens. Oui. Est, il, est, il est arrivé en Réalia. <rire> ouais. Mais en fait euh, voilà en tout cas toujours est-il que je voulais aussi voir euh, un peu comment. Ben oui, à vous la parole, posez des questions, et pas que Guillaume. Oui, tu peux, euh, oui bien sûr. Moi, c'est surtout en tant que je vais vous poser la question, que ce soit pour les petits rouges, euh, les signettes, ouais. ou pour euh, ceux-là que ma fille, euh, j'ai essayé de vendre à ma fille, euh, grâce, à... grâce à Guillaume, ouais. grâce à Guillaume ouais. pour qu'elle s'en remette un petit peu la latin. Euh, Est-ce que c'est vous qui choisissez, par exemple, pour les signer le thème Ah oui ah, ça dépend. Des et fois, il y a des... quelqu'un qui arrive avec le en main. Il y a, les... Il y a les deux. A... C'est ben, le métier d'éditeur, c'est du dialogue. Hein. Donc, euh, des fois, les auteurs arrivent avec un thème et puis euh, ressortent avec un autre. Des fois, j'ai un thème et puis je cherche un auteur. Et puis, des fois, les auteurs arrivent avec un thème. Je trouve ça super, J'y aurais jamais pensé moi. Et je prends le... Ouais. Et là, pour les... pour les petits textes, là, Pareil, ouais. pareil, pareil, pareil. Ouais. Et là, j'aurais pu poser la question à Guillaume, mais... Euh, euh... Je pense que tu m'avais donné... César contre... Non, le, le premier. Le premier, avec César. Euh, pour moi. Mmh. Mais euh, est-ce qu'on s'inspire, est-ce que les auteurs s'inspirent de... Voilà, César, euh, des écrits. Est-ce que c'est de la réécriture de textes classiques ou est-ce que c'est de la, de la création pure Alors... Euh... C'est de la création, mais avec des petits bouts de d'extrait, parce avec que ça. ouais, euh, donc comme vous le soulignez, hein, je suis attachée au, au texte, et donc euh, les auteurs ont la liberté de créer euh, comme ils veulent, euh, mais je leur demande autant que possible, et c'est très très souvent possible de mettre des, des petites citations sous forme de deux trois expressions, de trois mots qui sont tirés d'un auteur. Bon, bah, pour Guillaume, c'était tout trouvé, c'est César, pour euh, Proserpine, bah, c'est Claudien. Et c'est aussi important parce que dans la prolongation euh, de, de l'apprentissage, ça montre que euh, chez Virgile ou chez Claudien, qui sont des auteurs qui ne sont pas les plus simples, il hein, bah, y a des petites expressions oui, oui, oui. qui sont déjà très compréhensibles avec un tout petit niveau. Donc ça vers le vers le texte original en fait. Je ne vais pas monopoliser, j'ai juste une question. Et là, là vous, vous, vous essayez de les vendre à, à des, des universités ou pas euh... C'est pas l'objectif, c'est du privé. C'est pour une utilisation privée ou vous avez cherché à, à solliciter Alors c'est toujours... première année, je pense en première année, quand on a du grand débutant... Bah, hein, c'est ça. En... À chaque fois, c'est des... <coughs> de l'individuel... Euh, donc effectivement, il y a des... moi c'est des livres qui sont faits pour débutants quel que soit l'âge donc effectivement à l'université il y en a. Je pense euh, même il y a pas mal d'enseignants de, qui sont en lettres modernes et qui doivent enseigner le latin et ça leur permet de, de, de, ra... enfin, de se rassurer, de rattraper le niveau et tout. Euh, mais donc effectivement euh, ponctuellement sur des profs de fac que je vais connaître, euh, je vais, je vais leur... Il y en a certains qui vont travailler euh, avec, euh, avec ces ouvrages. Voilà. Et je pense que ça doit être dans quelques bibliothèques, surtout qu'en plus, ils ne sont vraiment pas chers. Ils sont... enfin, là, c'est un... la maison d'édition Les belles qui fait un effort considérable sur le prix parce que c'est des jolis petits livres et 9 euros, euh, ce n'est vraiment pas, enfin, c est... C est pas énorme. Quoi. Vous voyez, là, on va avoir les deux manuels. Donc, c'est des... des manuels. Hein. Euh, les, en latin et en grec donc là c'est des plus, des plus grands volumes parce qu'il faut pouvoir écrire dessus donc c'est 17, 2, 24 ils sont à 15 euros vous voyez les manuels de latin même les... encore pas fortiori quand ils doivent venir de l'étranger et tout mais il n'y en a pas un à 15 euros ils sont tous à 18, 23, 24 on fait aussi un effort pour que ça soit accessible là, ça soit accessible quoi hum. là par exemple le manuel vous envisagez bien une utilisation, enfin, de, de solliciter des, des enseignants de fac pour euh, l'utiliser ou c'est encore une fois que d'une utilisation privée Ah bah non, je vais aller voir les profs de fac que je connais, je vais leur montrer, ah. mais j'ai pas de euh, euh, comment dire, j'ai pas de courroie de transmission qui pourrait le proposer directement oui. dans toutes les. Oui. Ben <coughs> pas forcément non Si, si, si. Euh, moi plus il y a de gens qui s'en servent de mmh. ce manuel le mieux c'est.. Oui. Hein, euh, ouais. oui, quand même, euh, apprentissage du latin du grec, il faut qu'il y ait faut que ça, si on le sort à 15 euros, faut il faut qu'il y ait en face une, une demande parce qu'autrement, euh, ouais, c'est ça. Là-dessus, euh, euh, euh, là, là -dessus, je suis pas inquiète hein, parce que vous voyez, les petits latins et les petits grecs, euh, bon. il, il y a de la demande, oui, oui, ouais. non, malgré parce que là, par exemple, justement, sur, enfin, mmh. sur les manuels, le c'est un truc que je connais assez bien sur le manuel euh, de grands débutants ou de de poursuivance pour mm -hmm. euh, il y, y a déjà pas mal d'offres donc qu'est-ce qui fera l'originalité c'est une question intéressée hein, qu'est-ce qui fait l'originalité de votre manuel par rapport au vôtre moi j'utilise les autres je, je, je fais une blague. il sera sexy notamment en grec c'est le grand truc maintenant. Chacun sort son manuel parce qu'il parce que faut renouveler complètement l'apprentissage. Voilà, la, donc, voilà. donc je vous dis, moi, mon l'angle, c'est euh, la, la session de travail en 45 minutes là que j'évoquais euh, mmh. tout à l'heure. Ça, ça me semble vraiment très important. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de civilisation et puis la beauté de l'objet, parce qu'on préfère toujours ouais. travailler à quelque chose qui est beau. Merci. Et le prix, parce que 15 euros, ça sera, ça sera toujours le manuel le moins cher. Mais Peut-être il y a, y a une autre question. Je vous... Ah mais oui, monsieur. Alors je voyais, je voyais Madeleine qui... qui... Non, Inès. Oui. Oui, une... Ah, Sophie. Oui. Allez-y. Euh, déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et euh, je voulais savoir si ce n'était pas dur. Euh de faire rentrer du féminisme du coup dans les lettres classiques, parce que ça peut être un peu fermé. Et aussi, est-ce que vous considérez du coup, vos œuvres comme militantes ou euh, vous n'avez pas trop cet aspect euh, J'écris vraiment du féminisme pur. Alors, euh, de faire rentrer du féminisme dans les lettres classiques, il y a un peu des réticences, mais en même temps. Euh, c'est comme quand pour reconsidérer la, la mythologie. Euh, bon, bah, la, première phrase, la première femme à l'Académie française, c'était Yurcenard. La deuxième, c'était Jacqueline de Romilly. Euh, la première femme à travailler, c'était une grande héléniste, Anne Dacier, qui a traduit, mais je pense qu'aucun traducteur au monde n'a jamais autant traduit qu'elle. Hein, c'est un, euh, un génie, cette femme. Euh, donc, est-ce que c'est parce qu'il y a Sappho Est-ce que c'est parce qu'il y a la mythologie mais euh, ce domaine-là, ça a toujours été un endroit où les femmes sont arrivées à avoir une place. Voilà. Euh, donc, ça, c'est le premier élément. Après, effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a eu des conférences avec euh, des, des, des enseignants de lettres classique euh, hyper houleuses. Euh, hyper rouleuses sur... Euh, enfin, sur, sur... Bon, bref. Euh, voilà. Et euh, est-ce que je considère mon œuvre euh, comme euh, militante euh, oui, essentiellement parce qu'elle n'est pas dans la plainte et elle n'est pas dans l'agression. Parce que c'est deux travers qu'il y a, euh, euh, pas seulement pour le féminisme, hein, mais pour tout ce qui est débat d'idées, je trouve, mmh. euh, aujourd'hui, dont les gens qui font, les, qui font avancer les choses, c'est vraiment euh, avec les, les poings et les larmes. Mmh. Euh, oui. Moi, mmh. j'essaye de le faire avec raison et mesure. Voilà. Oui. Parce que euh, j'aime bien Athéna. Bon. Okay. Et avec un, un chouille de séduction narrative, ce que j'aime beaucoup à oui. aussi. Voilà. Oui, et un regard. Et un mm. regard qui est personnel, qui est proche, qui est votre façon, ce que vous allez chercher dans les textes en fonction de, de votre ouais, expérience de et de, de ce que vous êtes et dont a, on a essayé ici de, de, de, de, mm. de tirer un peu. Il y a une, Inès, tu avais une question. Euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la manière de transmettre... Euh, la culture antique par rapport à des écrits scientifiques qui s'adressent à des scientifiques ou déjà des personnes initiées, comme la, je pense que la, la méthode ne doit pas être la même puisque le public n'est pas le même. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou, ou pas tant que ça Alors moi, je passe mon temps à lire des écrits scientifiques et j'adore ça. Donc <rire> ça, c'était vraiment pas un problème. Euh, mais je ne suis pas une chercheuse, moi je suis quelqu'un qui veut transmettre. Donc, euh, ben, si vous voulez, euh, dans ma documentation, je vais lire beaucoup de choses scientifiques et essayer de trouver une manière de le passer pour des gens qui... Euh, moi je suis l'intermédiaire, si vous voulez, qui eux n'auront absolument euh, aucun, euh, aucune appétence pour les choses scientifiques, donc ce n'est pas le domaine. Donc moi, je suis un peu entre les deux, si vous voulez, et je pense qu'il y a besoin de cette courroie de, courroie de transmission. Voilà. Mmh. Mais d'ailleurs, j'ai un souvenir, mmh. euh, quand euh, c'est une des raisons hein, pour, pour lesquelles je suis partie euh, donc, écrire et partir travailler dans l'édition, c'est que j'étais en thèse, et euh, l'année d'avant, j'avais fait le travail, euh, parce que j'ai toujours bien aimé écrire, j'écris très facilement, le travail de euh, ghostwriter de nègre. Et euh, je m'étais éclatée, quoi. Je trouvais as Super !» et tout, machin... Et puis après, bon bah voilà, euh, mon directeur de thèse qui me demande des chapitres. Et là, je me suis dit, bon bah c'est super, vais hein, avoir. Hein, sur, euh, sur un livre grand public, tu dois écrire 300 pages. Là, une thèse, c'est pas 300, c'est 1000, waouh, tu vas t'éclater. Mais en fait, l'écriture propre à l'écriture scientifique ouais, et à une super. thèse. Ah, mais je, je n'y arrivais pas. Oui, <rire> Donc j'ai le plus grand respect pour euh, ceux qui arrivent à se plier à cette manière de faire, et c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement d'autres, parce qu'il faut à chaque fois euh, mm -hmm. tout montrer, tout prouver, Enfin c'est vraiment de l'ordre, c'est une démarche scientifique. Quoi. Ah oui, mais euh, ne vous inquiétez pas, pour beaucoup d'entre nous, la malédiction, c'est le contraire. C'est qu'on arrive à faire 10 articles, <rire> et qu'on n'arrive pas à, à être narrateur. De... Bah, on est complémentaires, <rire> du coup. Hein. Ouais. <rire> il y avait quand même une toute dernière de moi euh, en moins que vraiment quelqu'un quel ah vas-y Audrey pour ouais. qu revenir donc, au titre de, de cette rencontre comment faire vivre les classiques aujourd'hui et peut-être autrement, je vais rajouter euh, c'est-à-dire que euh, quel conseil, vous, vous qui n'êtes pas dans l'enseignement euh, quel conseil vous pourriez donner euh, à des, des jeunes étudiants euh, en lettres classiques pour faire autre chose que de l'enseignement comment faire presser des messages euh, comment faire vivre les classiques autrement que par l'enseignement ah bah alors il y a plein, plein de domaines bon, déjà vous avez euh, les métiers de l'édition et quand j'en dis métier de l'édition c'est pas euh, juste éditeur hein. vous avez euh, le graphiste vous avez la personne qui fait la, la mise en page euh, vous avez la personne bah, comme vous après qui va s'occuper des relations avec la presse euh, vous avez la personne qui va aller voir le libraire pour lui parler des livres vous avez les gens qui sont libraires et qui vont euh, recommander, euh, recommander des livres euh, il n'y a pas très longtemps j'étais dans une petite librairie en arrière j'étais à Saint-Gaudens donc c'est la seule librairie de la ville le libraire il se régale parce qu'en fait tous les gens qui ont envie de lire viennent chez, chez, chez lui et, enfin chez eux, ce qui sont deux et en fait euh, ils sont prescripteurs ils donnent, ils font découvrir, c'est un peu comme prof quoi, vous faites découvrir à des gens qui sinon n'auraient jamais, jamais, ne seraient pas forcément tournés vers, ce, vers ces trucs-là, parce que c'est bien beau les algorithmes qui vous proposent des choix en fonction de vos goûts, mais finalement vous restez dans votre, dans votre bulle, dans votre zone de confort en fait. Le libraire, lui, peut vous en faire sortir et vous dire, ah non mais attends, Épicure, tu vas adorer, ça faut, tu, vas, tu vas beaucoup aimer, les petits latins c'est super simple, ou euh, Sueton, tu vas voir, c'est génialissime, enfin, <rire> ça peut être d'autres livres, hein, mais bon, euh, voilà. Euh, et euh, donc, il y, y a tous ces métiers-là, et puis, euh, en plus, là, l'Antiquité, pour tout ce qui est BD, roman graphique, il y a énormément de choses, et puis, vous avez tout euh, l'univers de l'audiovisuel, là, qui s'ouvre à, à vous il euh, y a des, des trucs avec des références antiques euh, vous allez avoir les, les, les amazones euh, euh, vous allez avoir euh, euh, je ne sais pas des, vous pouvez avoir aussi des documentaires scientifiques à faire il enfin, y, y a un grand prix du documentaire là, je ne sais plus, c'est à Narbonne je crois tous les je ans ouais, ouais, ouais. et on voit à quel point c'est hyper euh, très très dynamique Puis en plus c'est des métiers où il y a de l'argent donc ce n'est pas négligeable non plus et tout le domaine de, du jeu vidéo tout, tout ça, voilà. Et, et aussi le scientifique, hein, le documentaire, c'est aussi intéressant. Je me rappelle, j'avais vu un documentaire où on avait essayé de faire parler les gens latin, et c'est qu quelque chose, euh, je pense que c'est Guillaume, c'est d'ailleurs quelqu'un que connaît Guillaume, qui avait essayé de faire euh, parler, euh, qui est d'ailleurs un chartiste, hein, dont le nom là m'échappe, euh, mais... Enfin, c'est pas grave, voilà. Euh... Mais il y a eu une série où les Romains parlaient, oui, bah ça, en, en, mais... la, parlaient en, en latin. Et oui, c'était un collègue qui avait et fait... Et les barbares le latin. parlaient en allemand Ah ça, je ne vais pas un... Ah là, là, là, <rire> La série Arte, quoi, je vous dis tout et de oui, suite. Mais hein, oui, mais tiens, <rire> ouais. Mais je pense que c'était la même parce que celle à laquelle je pense c'était une... une, une, le, barbari... une... Bah, le titre est en anglais, hein, c'est <rire> Barbarians. <rire> bon, mm. euh, bah, écoutez, euh, vraiment, euh, on va vraiment vous, vous remercier parce que c'était un, un, un, un bon moment et j'étais en tout cas moi très heureux de, de pouvoir euh, vous rencontrer mm. et, et puis d'un peu discuter avec vous. Et je pense que tout le monde a été, a été content et je pense que bah, vous, vous, vous, a, vous applaudir que vous avez été avec nous avec chaleur, euh, chaleureusement. Merci. Voilà.